Hein? Le plan exclusif de Gangster et Gentlemen, je crois que. Ce putain. Ce putain de cassette renferme tout ce que tu veux, t'entends sur les sites internet dans les magazines il pose avec des rouleurs des hein, toutes sortes d'armes à feu sa chaîne touche à son pénis Français en roule comme c'est la chambre que je contouse les moins, non Pour faire la guerre des étoiles, tu vois.